laurent Jourdas qui est délégué syndicat de CGT du syndicat syndicat pardon du livre bonjour bonjour merci Euh, les kiosquiers ont, je crois savoir, qu'ont été euh, servis euh, ces derniers jours mmh. euh, par des plateformes dites plan de secours en, mmh. en tant que tel. Quand elles n'ont pas euh... été saccagées? Mais non, on ne rien du tout. On a simplement été bloqué un dépôt en proche banlieue. Mmh. Euh, vous savez, ben c'est un peu comme ça. images d'une vingtaine de personnes toutes vêtues de noir et euh, portant des, des capuches, euh, rentrant dans un dépôt de Alors, journaux, je jetant tout, les journaux tout, tout, et, et partant, c'est quoi crois sont que vous des images manipulées. pas très bien vu la, la, la, la vidéo, Enfin, C'est ce que j'ai vu, hein, mais elles sont peut-être bon, fausses, ces images. Euh, ceci dit. Tout vêtu de noir, c'est tout simplement le, le, le parka qui, qui nous est fourni, puisque nous travaillons à l'extérieur mmh. et sur des quais. Donc euh, voilà, Donc, euh, on a tous à peu près le même parka. Mmh. Mais néanmoins, il n'y a, y a pas eu de saccage. Je, je, je vous demande bah, d'aller enfin, voir... L'état dans lequel les journaux étaient le à la fin de votre passage, pas compatible avec S'il y, y, y a eu ce... Euh, deux, trois, quatre paquets qui étaient sur mm. une table prêts à être traités, qui, qui étaient renversés. Mm. Il est évident que ça met terriblement en colère des salariés qui vont voir leur emploi disparaître hein, mm. et fait essouffler. Mais vous le dénoncez ça Le fait qu'il y, y, y, y, y, qu y ait des violences. Enfin, vous ne, vous estimez sans doute que ce ne sont pas des violences, violence. mais en tout non, cas euh, que des, des journaux aient été ainsi euh, mis hors de la circulation, jetés euh, des tables. Euh, ah mais on nous, nous assumons hein, de, de mm. mettre hors euh, circulation les, jo les journaux en mm. question, si sinon sinon pas le, nos ateliers. Mmh. Tandis, il faudrait être... Alors toujours... la négociation, elle porte euh, évidemment sur une restructuration de la SPPS, euh, dont vous nous direz si vous estimez qu'elle est nécessaire, puisque la SPPS est déficitaire, structurellement déficitaire, dit-on, 2 millions d'euros perdus par mois, 26 millions d'euros de déficit prévus pour cette année, 150 millions d'euros ont été injectés dans cette filiale de euh, Prestalis depuis euh, 6 ans. Combien de temps on peut continuer comme ça, sans restructurer, sans réformer peut-être, là vous allez compte. me dire aussi j'ai des chiffres, j'aimerais bien que vous me disiez s'ils si veux... sont exacts ou pas. Non, je, je voudrais juste répondre aller point, sur, le, le point, au, au, au, sur le volet industriel sur le volet industriel j'insiste sur la question des salaires puisqu'elle est évidemment importante dans cette négociation. Hein On nous parle d'un salaire moyen de 4 à 5 000 euros par mois sur 14 mois donc 32 heures ce... hebdomadaires et 10 semaines de congés ce, payés. Est-ce que ces chiffres-là également qui ce sont exacts Ce genre de choses, de me faire le chèque de la différence voilà. Le salaire à SPPS mensuellement net est de 2500 euros. Voilà. Je vous amène les bulletins Sur 14 mois voilà. Sur 14 mois, bien entendu. Avec, 32... Avec toutes les contraintes, etc. 35 Avec 32 heures, heures 35 heures et 10 35 semaines 35 de congé annuel. 9 semaines de congé annuel. C'est un petit peu plus que la moyenne des Français, quand même. Regardez bien, vous verrez que.